Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un symbole euh, que, dont on, on parle peu, mais qu'on retrouve dans les, essentiellement dans les tableaux de loge, euh, c'est la planche à tracer. Alors, voici la planche à tracer. Alors, généralement, dans le discours maçonnique, ce que l'on nous dit, c'est que la planche à tracer servait au maître pour euh, dessiner les plans euh, de, du temple. Euh, personnellement, je trouve ça euh, aberrant. Voilà. Quiconque a fait du dessin... Euh, c'est très bien qu'à partir de cette trame on ne peut rien dessiner à moins d'avoir une feuille blanche alors le, ce, ce, ce symbole euh, a réellement une signification euh, et euh, nous invite à aller un peu plus loin, c'est à dire que c'est une plan euh, en fait ce système là c'est pour encoder euh, un langage et nous allons voir de quelle manière il a été encodé en franc-maçonnerie En maçonnerie, il y a deux systèmes que j'ai reproduits ici. En fait, voilà, c'est un système euh, qui permet d'encoder un texte. Alors bien évidemment que dans les temps actuels, aujourd'hui, voilà, euh, la maçonnerie n'encode pas de texte. Euh, il ne nous sert plus à cela. Mais par contre, voilà, ce que l'on peut euh, voir, c'est que entre le rite français et le rite anglais, c'est ce que ça nous dit, c'est un effet miroir. Et entre autres, voilà, la différence entre les deux se situe sur la cage centrale. Voilà. Ici nous avons le I et le L, et ici le I et le J. C'est-à-dire que nous avons supprimé le, le J, et partant de là, voilà, toutes les autres cases sont décalées En soi, ça n'a pas d'importance, parce que d'une façon ou d'une autre, comme je disais, voilà, on n'encode plus de texte, et si toutefois il fallait le faire, ou on choisit le système anglais ou le système en, frais en... en français, mais en l'occurrence, cela nous signifie que le symbole a déjà une signification, et que chacun ne peut pas y avoir une interprétation libre, personnelle, parce que le, le symbole correspond à une lettre. La lettre s'insère dans un mot, le mot dans une phrase, et la phrase dans un texte. Et c'est le texte en lui-même qui raconte une histoire. C'est cette histoire qui, est, euh, qui a un sens, et non pas la lettre prise individuellement. Alors, je vais vous montrer quel est le risque d'interpréter un symbole sans tenir compte des fondamentaux. Voilà. Alors, je reprends ici le système français. Et je me suis amusé à coder, voilà, un, un mot. En l'occurrence, le mot, c'est froid. F-R-O-I-D. Ça, c'est le système français. Et je me suis amusé à encoder moi-même euh, une autre planche à tracer. On voit que euh, les euh, lettres sont aléatoires. Mais on voit ici que le, le, les mêmes lettres forment, cette fois-ci, le nom Chaud, S-H-A-U-D. C'est-à-dire que on peut avoir, avec la même planche à tracer, mais un encodement différent, voilà, totalement l'inverse. Et c'est cela que je souhaitais euh, vous démontrer. C'est-à-dire que en partant d'une euh, interprétation personnelle, voilà, on va à l'opposé de ce que le symbole nous révèle réellement. Alors, en l'occurrence, je disais qu'il y avait deux systèmes, français et anglais, mais on retrouve également une légère différence qui est minime avec le système rectifié. Au système français, voilà en ce qui concerne les lettres qui sont dans la croix de Saint-André, euh, on retrouve le U, le Z, le Y et le X. Et dans le système euh, rectifié, on retrouve les mêmes lettres, cependant elles ont été décalées d'une case, je dirais, euh, sur la gauche. Alors, pourquoi ça a été décalé euh, euh, Je dirais, symboliquement, et, euh, ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien, si ce n'est à la rigueur, mais ça c'est uniquement moi qui le dis, parce qu'il faut bien qu'il trouve une justification, c'est que dans ce sens-là, voilà, au rite français, ben, on pourrait faire une circumambulation, euh, c'est l'estrogir. Mais voilà, là c'est uniquement voilà, un pavé jeté sur la mare, mais en l'occurrence voilà, il n'y a pas n'est pas lieu de modifier la planche à tracer entre la rectifiée et le français.